Salut à tous, je suis AdoTriatic, j'espère que vous allez bien. Un nouveau battle vient de sortir et vous avez été très nombreux au rendez-vous, tout comme pour euh, les roquettes contre les Dalton, merci énormément. Euh, N'hésitez pas encore à aller le voir, à aller le partager, à aller le commenter, à liker, c'est très important et ça nous fait extrêmement plaisir. Peut-être que ça se remarque déjà, mais j'ai un petit peu moins d'énergie que d'habitude, je suis un petit peu malade, on est en fin d'année, c'est compliqué, mais euh, je vais quand même tout donner. Suite au départ de Mad Stalker, pour pouvoir s'adonner à fond dans sa profession, à savoir, euh, comédienne de doublage, on avait fait tous ensemble un dernier petit live, on s'était bien amusé, c'était bien chouette. N'hésitez pas à aller checker euh, dans la description si ça vous intéresse, car là-dedans, bien entendu, on parle de tout ça en détail. Des gros bisous à Mad, et au plaisir de se recroiser. Et maintenant, place aux explications habituelles, accrochez-vous pour ne pas perdre le fil, voici le Danton Clash Pourquoi ce battle ce battle a une histoire assez drôle et particulière. Ça fait des années qu'on voit l'idée popper un peu partout, et dans l'équipe, quasiment tout le monde était chaud pour le faire depuis longtemps. Tout le monde, euh, sauf moi. <rire> Contrairement à tout le monde, j'étais totalement passé à côté de Ladybug, et comme certains commentaires qu'on peut lire sur ce battle, moi aussi je me disais « Mais j'en entends jamais parler en fait, ça doit vraiment pas marcher ce truc, non oh, ça va jamais tenir. » Surtout face à Spider-Man. Et deux ou trois ans plus tard, elle est toujours là. Les gens en parlent de plus en plus encore, et Spider-Man continue de faire sensation avec No Way Home, on commence à vraiment se dire qu'il faut le faire, et je finis par céder. En moins d'un mois, je suis passé de « Ladybug elle a l'air vraiment éclaté » à « C'est vraiment LA série pour ado que j'aurais adoré si j'avais grandi à cette époque !» Donc oui, ce battle est vraiment un choc générationnel, et Ladybug est réellement un phénomène aujourd'hui. Ceux qui pensent le contraire ne sont juste pas au courant d'à quel point la série cartonne également dans beaucoup d'autres pays. Des films, des mangas et une comédie musicale ont été produits à l'heure actuelle déjà. C'est réellement un phénomène. Très très inspiré de Spider-Man, parfait pour affronter l'autre idole des anciens ados qu'on a été et de certains ados d'aujourd'hui, Spider-Man lui-même. J'ai aucun doute sur le fait qu'on verra Ladybug évoluer encore pas mal au fil des années, comme Spidey. Bref, on est parti pour parler du... Challenger number one, Ladybug Miraculous, les aventures de Ladybug et Chat Noir est une série d'animation franco coréo japonaise de Thomas Truck, qui a aussi entre autres storyboardé Code Lyoko, Witch et Total Spice. La série a donc débuté en 2015 sur TF1. Au moment de l'écriture du battle, la série possédait 4 saisons et à l'heure actuelle 5 pour 131 épisodes. Les saisons 6 et 7 sont déjà programmées. Marinette Dupin-Cheng est une jeune ado de 14 ans, très maligne, extravertie, expressive. Lorsqu'elle devient Ladybug, elle adopte une attitude vraiment héroïque et réfléchie, mais sous le masque, elle cache encore bien une attitude d'adolescent parfois impulsive voire gamine. Amoureuse d'Adrien Ingrest, elle ne sait pas que celui-ci est également son sidekick de toujours, chat noir. Qui lui est amoureux de Ladybug sans savoir qu'elle est Marinette? Oui, c'est inutilement compliqué euh, cette histoire d'amour et il y a 100 indices qui devraient leur ouvrir les yeux, mais ils se débrouillent quand même toujours pour garder leurs identités secrètes et c'est au final très très drôle quand on est plongé dans la série. D'ailleurs, j'ai pu voir que dans la saison 5, sortie après l'écriture du Battle, la donne avait encore changé, mais <rire> je n'en dirai pas plus. Mon but c'est pas de spoil. Bon, parlons du Battle. Dans celui-ci, Marinette et Adrien sont bien en Ladybug et Chat Noir et leur relation ne nous importe pas du tout. C'est face à Spider-Man qu'ils sont. Si Chat -Noir finit par rejoindre Marinette, c'est parce que ce duo est un peu séparables dans la série. L'un sans l'autre, c'est un déséquilibre. Et être à deux face à un monument qui est Spider-Man n'est pas un luxe au final. Donc Chat Noir va apporter beaucoup de malice avec plein de blagues, là où Ladybug appuiera juste où ça fait mal et donnera les coups de grâce. Il y a beaucoup de moments un peu chantants dans leur prestation, je trouvais que ça collait parfaitement pour des jeunes ados d'avoir cette attitude assez pop. Ça marque vraiment un côté très espiègle et un poil immature lié à la jeunesse. C'est Sanseya qui est à la voix de Ladybug, ainsi que Smash à la voix de Chat Noir. L'inspiration est claire, hein, la voix originelle de la série, à savoir la VF, du coup. On a tout donné pour s'en rapprocher au max. Bon, euh, c'était un peu long tout ça, place au... Challenger Number Two Spider-Man Bon, présenter Spider-Man, c'est impossible. Des Spider-Man, il y en a des dizaines. En fait, non, des, des centaines, voire des milliers. Tout le monde connaît les grandes lignes, et c'est exactement ce qu'est le Spider-Man de The Battle. Pour cette EPB, on a pris une décision, utiliser Spider-Man, le symbole à savoir l'image générale qu'on se fait de Spider-Man, pas celui d'un des films ou d'une des séries ou d'un des comics, bref, le Spider-Man. Il fera donc référence à beaucoup d'œuvres différentes le concernant, plusieurs de ses formes, plusieurs de ses films qui sont pourtant contradictoires les uns avec les autres, et l'explication du texte rendra ça plus clair. Mais il a été pensé comme ceci. Premier couplet, le jeune Spider-Man, lorsqu'il vient de découvrir ses pouvoirs et qu'il est lui aussi adolescent, insouciant, très sûr de lui, se sentant surhomme par rapport à ses semblables. Ensuite viendra le deuxième couplet. Après avoir pris un choc concernant son oncle Ben, il se laisse envahir par sa part d'ombre. sera beaucoup plus violent, incisif, méchant, simplement. Appuyé par la koumatisation de Papillonbre, qui est une mise en scène du battle pour cette transition. Troisième et dernier couplet, le Spider-Man adulte, qui s'est repris en main et a décidé d'être vraiment un héros. Celui qui a fait le deuil et va tout donner. Moins violent, mais tout de même très fort dans ses propos, et très au courant de sa situation actuelle. Racheté par Disney, mais toujours un véritable symbole de la pop culture. C'était difficile de garder un équilibre dans un 1 contre 2, mais faire passer Peter par ses différentes phases était le meilleur moyen de le faire évoluer sans entrer dans la surenchère. Oui, on aurait pu faire apparaître plein de Spider-Man différents, mais ça aurait été beaucoup trop et surtout vraiment pas équilibré. Et non, on n'allait pas lui donner un sidekick. Spider-Man est majoritairement en solo. Il a des amis, certes, mais en sélectionner un seul parmi tous n'aurait aucun sens. Il avait tout pour se battre seul, sans que ce soit déséquilibré. Et oui, on n'a pas pu faire référence à tout. C'est impossible de condenser plus de 60 ans d'histoire de reboot, de remake, etc, en un rap battle de 3 minutes. Il fallait donc faire un choix et on en a fait un, en espérant qu'il vous a plu et que vous l'avez compris désormais si ce n'était pas le cas. Pour sa voix, c'est moi qui m'en suis chargé. Comme ce n'est pas un Spidey particulier, je me suis simplement inspiré de plusieurs Spider-Man à la fois en me disant « Si je devais être Spider-Man, c'est comme ça que je le ferais euh, ». On a quand même pas mal essayé de s'inspirer de celui de Donald Renew, mais j'ai clairement pas le même timbre de voix que lui. Des bisous à Donald, au passage. Et en parlant de voix, je me suis aussi chargé de Papillon. Petit fact sur ce moment d'ailleurs, il n'était pas prévu à la base, mais comme je voulais vraiment faire une deuxième partie plus sombre pour Spider-Man, j'y ai vu une occasion rêvée de scénariser un peu plus le battle et <rire> j'avais très envie de faire la voix de Papillon. Voilà, je l'aime bien, ok Conclusion un battle à la fois générationnel entre l'idole des ados depuis 60 ans et l'idole des ados actuels, un combat entre une rookie qui cartonne et son propre modèle, un battle scénarisé sur deux personnages beaucoup demandés. Bref, un sacré morceau. <rire> on l'a voulu quand même assez classique dans sa forme tout en étant drôle et plein de peps. Une ladybug constante, aidée de chat noir contre un Spider-Man en constante évolution de son côté pour marquer son existence perdurant sur des décennies. Le vrai challenge était de tenter de faire un battle équilibré avec tout ça. Qui mérite la victoire Ça, c'est dur de le dire, mais on a pris beaucoup de plaisir à faire ce battle. Et en vrai, ça fait plaisir de voir que les avis sont très partagés au niveau de la victoire. C'est chouette, c'est drôle, ça fait plaisir en vrai. Je crois que j'ai battu un record de longueur pour cette introduit dans ton clash. <rire> Désolé mais c'était un sacré morceau. Maintenant, on passe à l'explication du texte. <métitôt> Les débugs commencent en chantant pour donner cette vibe pop jeune et rafraîchissante. Le Spider-Sense est l'un des pouvoirs de base de Spider-Man l'avertissant en cas de danger. Il est aussi très récurrent que pour gagner sa vie, Peter est à vendre des photos de Spider-Man, donc lui-même au Daily Bugle. Quelque chose d'assez risible au final. Et là attention, ça va d'un coup très vite. On peut dire que les histoires de Ladybug avancent vachement vite. Les saisons s'enchaînent et Marinette bat en moyenne un méchant par épisode, voire plus. Quasi tous différents, sauf quelques récurrences. Là où Spider-Man, c'est souvent quand même toujours les mêmes, à force de reboot, remaster, retour de la vengeance, etc., Marinette peut au moins se vanter de ça. On parle de nombre, hein, pas de qualité <rire> La liste des pouvoirs de Lee bug est, quant à elle, très très longue, si on compte le fait qu'elle peut cumuler ou utiliser n'importe quel Kwame. Certains sont de l'ordre du voyage dans le temps, destruction, reconstitution, illusion, bref, c'est assez insane en vrai. Et bien que Spider-Man soit bien connu pour être membre émérite des Avengers, Marinette sait déjà que dans le futur, elle sera à la tête d'une team de justiciers elle aussi. Ça lui a été spoilé par une de ses alliés du futur. <rire> Saisons, tu que loin de ta maison. Avec les photos, Peter s'est donné à la livraison le pizza également. Et pour rappel, au moment de l'écriture, la série ne comptait que 4 saisons, la cinquième est sortie entre temps. Dans Spider-Man Far From Home, littéralement en français loin de la maison, Mysterio, dont on reparlera plus tard, a ruiné la vie de Peter Parker en révélant son identité. Yo -yo, terre, yo. Scénario, mystérie, yo yo yo, yo l'arme signature de Ladybug et son yo-yo magique, lui servant à l'aide du Lucky Charm. À Littéralement tout balayé et tout réparé une fois le combat terminé. Elle possède un groupe de <coughs> musique <coughs> et les scénars de Spider-Man ne font que reboot, remake, changer encore et encore, on s'y perdrait. Finalement, on retourne sur Mysterio pour appuyer un dernier coup et c'est au tour de Spider-Man. Pour sa première partie, on fait d'abord face au jeune Peter Parker, insouciant lui aussi qui va rapper posément, car il sait ce qu'il vaut et s'en fout de son adversaire. Wesh, tu rushes et c'est moche, J comprends pourquoi tu crushes sur un riche. J'ai sale pitch, un clash avec ma version riche. Et en kick, j'ai 60 ans, tête à fiche. J'ai bras-du-vres comme swish, retourne-toi, tu pètes tes biches. Un max d'allitération en chat. Heidi se moque de la vitesse de Ladybug, se référant aussi à la vitesse de production de la série Ladybug qui a laissé quelques lacunes sur certains épisodes, à se demander si parfois le budget n'est pas un peu serré, d'où le crush sur un riche, à savoir Adrien Agreste. Marinette est accusée d'être une sous-version de Spider-Man. Thomas Astruc, le créateur de la série, a bien entendu confirmé lui-même la forte inspiration. Il y a même de nombreux clins d'œil dans la série. Heidi rappelle son vécu, sa place de méga-star, et Swish est une onomatopée récurrente de comics. Enfin, Marinette est fille de boulangère, d'où les miches. Cette rivalité sert à rien, suis le maître et toi mon Dire comme Madrid, là, es juste une amie. Spidey appuie là où ça fait mal. Il ne considère pas du tout Ladybug comme une rivale potentielle, plus comme un petit truc insignifiant qu'il suit partout, un hein, kwami. Le plus douloureux étant de rappeler à Marinette qu'Adrien passe toutes les premières saisons à la J dit toi, suite dans les étoiles, succès wow, quoi Une fin simple à comprendre. Spidey ne fait pas d'effort et appuie sur le fait qu'il n'a pas besoin de prendre ce combat au sérieux. En mode, hé, hey, t'es qui toi Ce que tout le monde se demande ironiquement d'ailleurs dans la série Ladybug est que quasi personne ne trouve, alors que quand on y réfléchit, c'est vraiment impossible de ne pas comprendre que Marinette égale Ladybug tellement c'est cramé. La phrase finit en quoi Alors faut admettre que c'était bizarre d'écrire une fin de couplet par une question comme ça, mais... Ce n'était pas pour rien, bien entendu, car la suite va donner quoi L'entrée de Chat Noir ne pouvait pas se faire sans une blague insupportable, et quoi de mieux qu'un feurre Ah, des bisous à Théo Babac T'inquiète, on va l'enterrer cette blague un jour. Bref, Chat Noir est la touche de comédie de Ladybug, toujours à faire des jeux de mots, donc il en enchaîne. On te connaît par cœur, Peter Parker, en plein de vers qui vont s'enchaîner, multivers, voilà, bim la version récente de Spider-Man du MCU, jouée par Tom Holland, est super dépendante de Tony Stark. Dans cette même version, lors du film No Way Home, les gens finissent par oublier son identité par sa propre faute. Ladybug et Chat Noir font référence à un ennemi signature de Spider-Man, le bouffon vert. Tout ça pour retourner son dédain contre lui. En réalité, serait-il jaloux des deux jeunes rookies Rien qu'une cata le pouvoir de chat noir est cataclysme, d'où la cata. Et le papillon utilise les sentiments négatifs, tels que la tristesse, pour manipuler les gens. Et Dieu sait que la tante May de Peter n'aurait pas manqué de se faire akumatiser vu toutes les galères que représentait Peter John. Et petite anecdote, j'ai trouvé le jeu de mots tatata, euh, référence bien sûr au Roi Lion, dès les premiers épisodes de Ladybug que j'ai vu J'étais super fier de moi, et tout ça pour constater que Chat Noir fait véritablement ce jeu de mot plus loin dans la série. Du coup, ah, ouais, je suis encore plus fier. Mon jeu de mot est canon, finalement. <rire> Madouken. Madouken. À nous deux, on va la victoire est certaine. Je claque des et tu Me rejoins te... Mélange de Matou et Hadouken Dans un épisode sur les jeux de combat, c'est une attaque combinée de Ladybug et Chat Noir dans lequel Marinette et Adrien sont tous les deux super forts au jeu de combat. La dernière phrase est horrible. Thanos a soufflé la moitié de la population d'un simple claquement de doigts dans Infinity War, dont Peter lui-même. Chat noir a plus ou moins un pouvoir de destruction qui pourrait faire rejoindre son oncle décédé à Spider-Man rien qu'en le touchant. Et la mort d'oncle Ben étant l'une des pires choses étant arrivée à Peter, ce qui va réveiller ses traumatismes et pousser Peter à bout. A tel point que Papillon va s'en servir pour battre Marinette et chat noir en réveillant sa part d'ombre. Ah, un super héros le croche colère, les conditions sont toutes. Va, mon bel Akuma, un peu son cœur de rage, tu vois. Ton ouais, je vais faire. Cette partie est surtout scénarisée, ce n'est pas un vrai couplet, mais Papillon s'y exprime comme dans la série, même mise en scène également au montage. Si Peter dit « Je vais faire un carnage », c'est une référence à Carnage, un adversaire de Venom, tous les deux des symbiotes, et justement, lors de cette phase, Spider-Man passe sous sa forme infectée par les symbiotes. Sorte de Spider-Man Venom, qui va se révéler violent et sans pitié. « Nous, Avengers, on vous explose, vous dans une ménagerie !» Les pouvoirs de Ladybug et compagnie tiennent sur des bijoux. S'ils volés ou brisés, ils ne servent donc plus à rien. Et frapper dans les bijoux, bon, bah ça a aussi une autre signification plus terre à terre, hein, si vous savez, je suis quoi. Là, on pose un truc les Avengers ont bien plus de flow que l'équipe de Ladybug qui sont juste des animaux. Ici, Spider-Man s'adresse à Adrien. et va faire référence à deux persos de son univers, le Kaïd et surtout Chat Noir, une de ses conquêtes amoureuses, amusant quand on a Chat Noir en face. Il va finir par Tu vas chialer référence au film Spider-Man 3 de Sam Raimi, dans lequel Peter est justement sous l'emprise des sabiotes et se moque de la relation père-fils de son rival et ex-meilleur ami, avant de l'achever. Ouais, c'est assez hardcore. Un parallèle terrible donc à la relation secrète père-fils, où le père d'Adrien est tout simplement le méchant de l'histoire, et aucun des deux ne connaît l'identité secrète de l'autre. Jusqu'à saison 4 du moins, la 5 j'en sais rien. Et là l'ambiance change, la colère fait place à l'assurance, autre référence au film Spider-Man 3 dans lequel il danse et fait n'importe quoi, vous le verrez d'ailleurs danser en ombre. Sérieux, c'est quoi ce truc Respecte un peu ton modèle En vrai, c'est vrai que tu jettes tes sables à la poubelle Bien sûr, référence à ce truc, le créateur qui, comme dit précédemment, a confirmé l'inspiration totale de Marinette. Drôle d'utiliser le respecte ton modèle quand on sait que Marinette est passionnée de mode, alors que, disons-le, son costume est quand même pas super stylé et mériterait d'être jeté à la poubelle. Petite référence, bien sûr, à la scène où Peter jette lui-même son costume en voulant tout abandonner. L'utilisation du mot miracle est bien sûr liée au miraculous. Tu galères contre agresse J vais sauver l'univers, du reste Parlant de mode, Gabriel Agreste, secrètement papillon, est justement un grand ponte de la mode. Et cet affrontement entre deux est interminable. Alors bon, c'est bien beau de se cantonner à Paris et un vieux gars, mais Spider-Man, lui, il a sauvé l'univers quand même, bim Il terminera en étant faussement amical pour la rébaisser encore plus. Marinette et Chat Noir ne comptent pas se laisser faire. Si Peter s'est réveillé et a vraiment commencé à être incisif sur cette deuxième partie, ils ont gardé le meilleur pour la fin, eux aussi, et c'est parti. Pas besoin de tenir le moral, on a déjà l'école ah on devait au moins faire une ref à Miles Morales quelque part et... <rire> Voilà. Ouais, prononcé à la française. Du coup, Marinette ironise sur leur situation d'adolescent encore à l'école pour dire à Spider-Man de la fermer. Là où Chat balance l'une des punchlines qui semble vous avoir le plus marqué, et je comprends, on dirait Gwen Stacy tellement t'es explosée au sol. Gwen Stacy, c'est une des ex de Peter, morte par sa faute d'une chute libre. Elle n'est pas techniquement morte explosée sur le sol, mais c'est tout comme. C'était une scène ultra marquante de Amazing Spider-Man 2. tous les dinosaures Mais il en restait un dernier Reste à ta place, tu peux pas être seul vous aurez compris le jeu de mots avec « seul araignée »,« araignée », voilà... Euh... Plague, le kwami de Chat Noir est soi-disant à l'origine de l'extinction des dinosaures sur Terre. Alors ils sous-entendent que Peter est un dinosaure dans le milieu, trop vieux désormais, euh, laisse ta place, mon pote, quoi. Petit big up à Théromique pour cette ligne sur le dinosaure. Yeah sans pouvoir pour te soigner. Amazing toi, pas Les amalgames sont les fusions de pouvoir dans les Mug, mais signifient aussi et surtout, tout simplement, qu'elle ne veut pas être assimilée à Spider-Man, qui avant d'avoir du charisme grâce à ses pouvoirs n'était qu'un pauvre nerd que personne ne respectait. <rire> On parlait d'Amazing Spider-Man tout à l'heure, une série de films qui s'est arrêtée au numéro 2 alors qu'un 3 était clairement prévu et annoncé, mais annulé car était un échec commercial, un chèque. <rire> Bye bye, Spider-Man a un skin Fortnite. Voilà, fin de la vanne. <rire> Et on termine sur la phrase iconique de Marinette, après une victoire. Bye bye, petit papillon, adapté à notre situation, car elle désacomatise Peter par la même occasion. Aurait-elle dû Car maintenant, Peter passe à sa phase 3, plus adulte, conscient de ses responsabilités, il va les clasher en règle en les prenant au sérieux. Jamais stands, mais de jouer les les, les Stans désignent les fans hardcore de quelqu'un, reléguant encore Marinette au rang de fan, mais pas seulement. Stan Lee est le créateur de Spider-Man, un peu le papa du MCU et ce dès l'ère des comics, premier support sur lequel Spider-Man a brillé à l'époque. Moquant le flot de Ladybug, Spider-Man fait aussi référence à un épisode qui a scandaleusement été censuré à la télévision française, car critiquait certaines dérives de la politique. Et se faire censurer par les flics quand on est justicier, bah c'est drôle, même pour Spider-Man hein, qui a déjà eu des ennemis dans la police. Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités Rebond à nouveau sur le statut de collégien de Marinette Adrien, il va ramasser les copies. Sur une seconde lecture, ça veut aussi dire qu'il va achever cette histoire de « plagiat » entre guillemets bien sûr, pour placer enfin la phrase iconique de son oncle Ben, « un grand pouvoir implique de grandes responsabilités ». Tu veux te racheter chez Disney On sait y faire D'ailleurs Mickey veut récupérer son maxi outil mystère Prétextant une chance de faire la paix, en réalité Spider-Man ironise aussi sa propre situation. Disney a bien racheté Marvel et possède donc désormais tous ses droits, mais là-bas au moins il y a du pognon. Et en parlant de Disney et de plagiat, le Lucky Charm de Ladybug ressemble quand même énormément à s'y méprendre à un... maxi Mystère de Mickey. Hein. Et pour être honnête, ça me fume de rire. J'étais obligé de faire cette vanne. Comme Lucas, t'as de quoi perdre, mais tu vas rester seul derrière. Sois fier, je t'ai offert le plus grand film de ta carrière. Pour finir, Spider-Man parle de Lucas Koufen, le second Love Interest de Marinette. Sorte de bouche-trou amoureux, finalement, qui, bien qu'ils soient intéressants et talentueux, ne sera jamais apprécié à sa juste valeur, parallèle que fait Spider-Man avec Marinette donc. Il terminera, déjà sûr de sa propre victoire, en assurant à Marinette qu'elle peut au moins repartir avec une fierté, avoir fait partie du plus gros crossover de tous les temps. et oui, le fameux, la référence à la communication hein, de Infinity War. Faut dire que pour un perso, faire un fit avec son propre modèle, c'est clairement énorme. Et voilà, la fin des explications je crois avoir fait le tour. Ça m'a semblé bien long, il se peut quand même que j'en ai oublié un petit peu, mais bon. Allez, on repasse en face-cam. Voilà, euh, j'espère que ça vous a plu. Alors je pense pas avoir eu l'occasion d'en parler particulièrement, mais c'est sûrement l'Epic Pixel Battle sur lequel on a été le plus efficace euh, ces dernières années. On s'est donné à fond pour que tout se goupille euh, très bien, le plus vite possible. Et on espère que du coup cette sortie entre guillemets rapide vous a fait euh, plaisir et vous a surpris. On va bien entendu essayer de continuer sur cette lancée, mais comme d'habitude, on fait en fonction des emplois du temps de chacun, des aléas de la vie, voilà. Alors, on croise les doigts. Oui, je croise les doigts, là, je vous fais pas un... tout va bien. Merci encore à nos tipeurs. Vous serez exceptionnellement débité en janvier pour ce battle-ci. Étant donné qu'on avait pris un très gros retard sur Rocket Dalton, tout ça, on préfère ne pas vous débiter euh, deux mois d'affilée. En plus, c'est les fêtes de fin d'année, donc bon, on va pas... voilà, on va pas vous mettre dans la merde. Ça veut dire qu'il vous reste encore, a priori, à la sortie de cette vidéo, quelques jours pour tiper, si jamais ça vous dit. Voilà, donc encore merci à vous. Merci à Dice Chimie qui s'est occupé de la colorisation des personnages pour cet épisode-là. Une grande première pour elle à nos côtés. C'était du super travail, Hésitez pas à aller follow. Et en parlant de première fois, merci à Teromic pour son aide à l'écriture et à la documentation. Il m'aidera également sur le, voire les prochains, donc euh, voilà, allez follow aussi. Merci encore une fois à Kerry euh, pour ce montage de fou, ainsi que son expertise euh, sur le côté Ladybug. C'est un truc de fou, c'est une bible, hein, vraiment. Et pour finir, merci à Léonard Lam, qui euh, au pour le travail sur les décors du battle. Tous les liens de toutes les personnes qui ont travaillé avec nous, euh, équipe comprise, sont euh, dans la description de cette vidéo. N'hésitez vraiment pas à aller voir ce que chacun fait. Voilà, il y a beaucoup de travail euh, de part et d'autre. J'en profite pour en placer une petite euh, pour Stan. On parle pas assez souvent du fait que ses musiques sont un banger alors que bah, depuis le début de la saison 3, toutes les instrus c'est lui, et euh, voilà, poto, je voulais juste faire un gros big up. Comme d'habitude, les instrus c'est un véritable banger et celle-là ne fait vraiment pas exception. Niveau convention, les choses vont enfin bouger euh, début 2023. On vous tiendra au courant un petit peu sur tous nos réseaux, Twitter principalement, ainsi que les posts de communauté ici sur cette chaîne YouTube. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Cette petite pause, ça nous a permis de bien avancer. Certes, c'était vraiment cool, mais bon, vous commencez à bien nous manquer. Alors n'hésitez pas à nous euh, recommander aux autres conventions autour de chez vous. Nos concerts mettent le feu et vous voir, ça fait toujours extrêmement plaisir. Toujours un bel événement. On vous donnera toutes nos infos au plus vite euh, sur les réseaux. Et avant d'en finir, merci encore une fois de regarder les ton Clash. Ça fait plaisir, c'est un petit bonus qui est là, je sais pas exactement qui ça intéresse, mais je sais que vous êtes là, quoi qu'il en soit, donc euh, merci beaucoup. J'ai dû écrire et tourner celui-ci un petit peu dans des conditions où j'étais un petit peu, bah... malade et fatigué, mais peu importe, je tenais à le faire vraiment avant la fin de l'année, et euh, bah j'espère que je l'ai plutôt bien fait quand même. Et surtout, j'ai pas trop oublié de trucs, on verra. <rire> on se quitte, comme d'habitude, avec la démo dégueulasse, cette fameuse version bêta, que j'envoie à mes potes pour que Smash, Kiri, Seiya puissent commencer à avancer avant même les enregistrements. Et donc c'est moi qui fais toutes les voix, même Marinette. Et eh oui. Mais vous inquiétez pas, j'ai pas fait trop d'efforts. <rire> Allez, bonne fête de fin d'année, bonne fin d'année, et on se retrouve en 2023. Des bisous. Les 10 de en scène pour appeler dans Spider-Sense. Tu veux ma photo histoire de et quelques scènes? Garde-toi le montant, tu fais pas ton temps. bats tant que j'ai plus le montant. Pouvoir ton crime de Oh Oui toi, qu'est-ce qui t'attend? Les voix de pizza, prends-toi mes quatre saisons. Tu perds toute l'identité dès de ta maison. Je balais tout d'un coup le yo-yo. Musique à le manger ton terre, yo. Te retourne comme ton scénario. ta vie comme un mystère, yo. Wesh, tu rush et c'est moche. Je comprends pourquoi tu croches sur un riche. C'est sale pitch, un clash avec ma version Wish. Et en kit, j'ai 60 ans. Fiche, tu brasses du vent comme swish! Pas oh, t'occupe de tes biches! Cette rivalité sert à rien! Je suis le maître et toi, mon coami! Laisse-moi te dire comme Adrien, hein? Je tisse ma toile, la suite dans les étoiles, le succès mondial et qui toi Personne ne le sait, wow, mais tes les ils sont tous à val ou quoi Peur, besoin d'aide, malédie, envie d'un peu de comédie, on est par cœur, Vladimir dit sans baba start et game over. Il est temps qu'on t'oublie, tu nous regardes de haut, mais c'est qu'un bout vert de jalousie, rien qu'une cata. Tout le monde est triste autour de toi, joue le papillon, va à Kuma, ta ta ta, on va tout à nous deux, on va tout get la victoire est certaine, garde des doigts et tu rejoins le Bear. Super héros en gros doute, perte de proche colère, les conditions ils sont toutes, ah mon père Akuma remplit son cœur de rage Tu m'entends putain je vais faire un carnage Protégez vos bisous, tape dedans et c'est fini, nous à fin de jeu, On vous explose, puis vous expose dans une ménagerie Des lunettes noires, j'en ai tenté, j Joue pas les cakes, j'ai spoilé. Papillon les papillons et ton père Oups tu vas chialer, sérieux c'est quoi ce truc Respecte un peu ton modèle Un vrai miracle serait que tu jettes Get tes sables à la poubelle Tu galères contre Agreste Je te laisse te prendre une bêche Mais sauver vite fait l'univers Tu peux t'occuper du reste <rire> Pas besoin de tes mille morales, on a déjà l'école On dirait Gwen Stacy, c'est monter explosées au sol J'ai pas de tuer tous les dinosaures Mais il en restait un dernier Reste à ta place, il peut pas être seul araignée Pas d'amalgame, t'es qu'un nerd Sans pouvoir pour te soigner que toi, aïe, aïe, Il va pas aussi mettre sur Fortnite T'es pas de taille a taille pour gagner C'est fini, je te dis bye-bye, petite araignée D'habitude j'avais stands, mais fini de jouer les comics Ton flow est un crime, il mérite de se faire censurer par les flics J'veux ramasser les copies, cette fois, vous l'avez mérité un grand pouvoir implique de grandes grande responsabilités responsabilité. Tu veux te racheter Chez Disney on sait y faire D'ailleurs Mickey veut récupérer son maxi outil mystère Comme le t'as de quoi plaire, mais tu vas rester seul derrière Plotte pas au moins je t'ai offert le plus grand fil de ta carrière ah. Qui mérite la victoire Qui seront les prochains Vous